Bienvenue sur Movistar planet l'endroit où se trouvent les plus grandes stars et maintenant tu en fais partie Tu peux y acheter toutes les nouvelles modes et nouvelles tendances. Sois cool et glamour et brille de mille feux comme la star que tu es. Signe des autographes pour tes fans et tes amis. Fais-leur des cadeaux et partage ta gloire. Deviens riche et célèbre et sois une star sur movistarplanète.fr